Bonjour, je m'appelle Catherine Todaro et j'habite Montrouge depuis 15 ans. Alors mon projet consistait en l'installation de sièges assis debout sur les trottoirs de la ville. Alors j'ai constaté qu'en ville, euh, c'était compliqué de trouver un banc pour s'asseoir. Et l'idée m'est venue en voyant les sièges assis debout qui sont installés sur les quais des métros et des tramways. Je me suis dit que c'était une bonne idée de proposer d'installer ça sur les trottoirs de la ville. Ce sont des sièges de mobilier urbain qui prennent pas beaucoup de place, qui permettent à tous de se reposer un instant. Si on rencontre quelqu'un en ville, on s'arrête, on discute, on a son téléphone portable qui sonne, on s'installe tranquillement pour prendre l'appel et puis euh... Si on a des courses un peu lourdes, on peut s'arrêter cinq minutes. Alors quand j'ai eu cette idée, j'ai décidé de proposer mon projet sur le site des budgets participatifs. Euh, on nous posait des questions en nous demandant... Euh précisément euh, quel était ce projet, en quoi il consistait, euh, quelle utilité il avait. Alors je suis passée devant un jury, c'était assez impressionnant parce que je suis arrivée dans une salle où il y avait euh, au moins 13 personnes qui m'attendaient. J'ai expliqué en quoi consistait ce projet et quelle était l'utilité pour les Montrougiens. Et j'avais apporté des photos de gens qui étaient assis n'importe où parce qu'il n'y avait rien pour s'asseoir et je leur ai expliqué que c'était pour éviter ça. Lorsque j'en ai parlé autour de moi, euh, j'en ai parlé à quelques personnes que je connaissais, euh, des amis, des habitants de la ville, mais je n'ai pas insisté plus que ça en fait. Je n'ai pas euh, communiqué euh, irraisonnablement là-dessus. J'ai laissé euh, les gens décider si ça leur plaisait ou pas. Après être passé devant le jury, quelque temps après, j'ai reçu un appel de la mairie pour me dire que j'étais invitée à la soirée de révélation des lauréats. Et euh, c'est vrai que cette année-là, il y avait de très beaux projets qui étaient proposés. Et donc, j'ai été euh, agréablement surprise parce que j'étais dans les dix projets qui ont été réalisés cette année-là. J'ai été sollicitée peu de temps après pour euh, la mise en œuvre de ces sièges assis debout dans la ville. Alors, ce qui m'a surprise, c'est que la mairie a décidé d'installer en premier lieu des sièges assis debout aux arrêts du Montbus et ça, je n'y avais pas pensé du tout et je trouve que c'est une très bonne idée. Puis après, euh, ils en ont installé un peu partout, surtout en centre-ville, devant les commerces, euh, sur les trottoirs qui sont très étroits et sur lesquels euh, il est difficile de, de s'arrêter. Je trouve que l'idée d'associer les habitants euh, à ces budgets participatifs, c'est vraiment une très bonne idée. Les gens ont souvent euh, des bonnes idées sont pas forcément compliqués à réaliser et qui sont utiles pour tous.